Et il y en avait qui me disaient qu'il manquait Ah bonjour Il manquait un étage à la maison de Madventure là Et je crois bien que vous avez raison Il manque un étage Je sais pas où c'est que j'avais la tête Mais c'est pas grave au pire on Ça sert à rien de faire un truc trop grand de toute façon Je suis niveau 9, est-ce que vous êtes prêts Oh Oh c'est chouette Regardez l'XP en masse <rire> Attendez on était niveau 9 ah, Par contre faut que j'en garde deux quand même ah oh bah ça va j'ai encore des oeufs, on est niveau 14 Ah c'est pas mal J'ai fait aussi un peu l'intérieur d'ici Jusqu'à la salle à mobs là en bas, alors il manque encore les murs Là j'ai mis des portes pour ma sécurité parce que je vous assure Que je, je me fais envahir par les par les Piagers, donc voilà j'ai fait un petit peu de déco C'est sympa, là regardez pareil, hop viens voir Hop là ça dégage Moi bon, je suis content que le décor vous plaise, hein. j'avais peur que écologiquement parlant ça fasse scandale Parce que oh là là j'ai branché une LED néon Et une LED classique, oh là là le malheur C'est les seules lumières allumées Et juste ma lampe, euh, ma petite lampe là- haut. Frère je me suis fait incendier par un écologiste euh, À mon avis il doit vivre dans le nord. Il doit pas manger de autre chose que de la salade Parce que le micro-ondes et tout euh, Le four et tout bref Avec la lampe Minecraft bien sûr Mais elle est pas allumée du coup la lampe euh, Tu comptes faire une ferme à faire euh... Alors j'ai vu le tuto de Mr Happy Hoff. J'ai vu son tuto J'avoue que en fait j'ai un peu la flemme Et puis de toute façon on a assez de faire. J'ai un peu la flemme, un jour peut-être qu'on le fera Par contre moi ce que je vais faire c'est une ferme à XP Je fais ça Ensuite, messieurs dames, je mets des blocs là. Très important ces blocs-là. Et voilà. Et donc là, si je dis pas de bêtises, regardez hein. Voilà c'est ça. Si je mets là-dedans, par exemple, euh... Ah ouais c'est ça Ok, alors regardez ce qui va se passer. Bah c'est bon, la machine elle est prête. Alors, en gros, je vous explique. <rire> je crois la machine elle est prête. Je vous explique ce qui va se passer. Parce que de premier abord, vous allez voir ces couillons, mais en fait c'est génial. Par contre, il me faut des seaux de lave. Oh Et pourquoi ça prend feu ah ouais parce que j'ai fait une poubelle et il y a tout qui prend feu Ouais non alors ça par contre on a failli frôler la catastrophe Alors tu mets là dedans tes sauts de lave Tu vois tu fais ton bah, Je me suis fait carotter un saut de lave là Donc là tout bêtement ça va faire cuire ultra rapidement Et ça va aller dans ce coffre Là si je récupère au fur et à mesure ça me donne de l'XP On est d'accord mais c'est pas intéressant Si je récupère dans le coffre les patates je gagne pas du tout d'XP Donc c'est encore moins intéressant Et en fait ce qui va se passer C'est que là donc là, je fais ma vie On va dire que j'ai mis un milliard de stacks D'accord dans les voilà, Il y a un milliard de stacks qui cuisent Je fais ma life et tout Et je reviens Et en fait ce qui va se passer C'est qu'il y a un bug Qui fait que Ça fonctionne au moins là Voilà Et bah ben, au bout d'un moment Je vais cliquer sur le levier Pour que ça arrête De mettre dans le coffre les patates et donc je vais récupérer une seule patate Vous allez voir, je vais récupérer une seule patate Donc en récupérant une seule patate Je suis censé gagner euh, un petit truc d'XP de rien du tout Du tout du tout du tout, de la merde Mais avec le bug, comme ça a fait cuire Beaucoup beaucoup de patates avant Alors là il n'y en a pas beaucoup hein, Mais comme ça aura fait cuire beaucoup beaucoup de patates Et bien en récupérant une seule patate Il va y avoir un bug et je vais récupérer genre Tout plein d'XP de tout ce qui a été chauffé C'est pas un bug, c'est normal Roros, c'est un bug <rire> J'appelle ça un bug, moi. Et donc là, normalement, si je récupère juste deux patates, je passe de 9 niveaux. Ouais, bah après, il a pas beaucoup de patates. Donc combien de saisons, d'aventure pour la Fire Aspect <rire> Bah, dès que je suis niveau 30. On va essayer, là, de focus le, le, la Fire Aspect, en vrai. Oh, donne-moi ton armure en chain mail. Oh, c'était un objectif dans ma saison 1. Avoir une armure en chain mail Oh, let's go On a des bottes en chainmail. mail. <rire> Vous avez vu j'ai une plume dans ma main Et vous savez ce qui est cool euh, sur cette dernière snapshot C'est que quand t'as une plume dans la main tu vas beaucoup plus vite C'est une nouveauté que j'avais oublié de vous dire Parce que la plume justement ça, ça te donne un poids plume Et du coup ça te fait faire courir plus vite Donc euh, petit conseil toujours avoir euh... Le mieux c'est d'avoir la plume dans la main gauche tu vois, Comme ça t'as toujours ton épée libre Et donc ça te permet de courir plus vite tout simplement. Alors il faut voir là, là où la queue est la plus élevée hein. Voilà c'est là où la queue elle ressort le plus C'est là que tu peux tirer Si hein. ça fait euh, 18 cm tu peux y aller Si c'est en dessous c'est un peu chiant M colo doubleur Non non Oh oh Oh oh <rire> Ah bah ben non Je vais être addict Je vais tes <rire> coups <rire> Il m'a même pas attaqué Il m'a même pas calculé Sérieusement qui va dans le nether sans stuff en 2022 Bah moi Moi je sens que je vais vraiment crever Je pense que vous avez raison Mais pourquoi ils font peur là Putain oh, si, si vous continuez comme ça Je vais miner dans l'or <rire> On va voir qui va faire les les rigoleras Moins le dernier hein. Allez on va libérer Nemo Parce que le pauvre Il est en train d'agoniser Dans le seau d'eau depuis tout à l'heure Surtout qu'il allait dans le nether Le pauvre <rire> Le pauvre Allez hey, hop Wow, petit Nemo qui se promène tout au cours de l'eau. Eh, hey, on parie qu'il va disparaître et qu'il va sortir de l'eau à cause de ce courant là. C'est... Eh, hey, 100% les gars, il va sortir. 100% il va sortir. Nemo rouge. Bah il est rouge Nemo, non Il est orange, regardez. Regardez, il est orange. Bah... Il était orange pourtant quand on l'avait pêché, je comprends pas. Tac, tac. Fire aspect. Voilà. Oh mec ça, c'était le truc qui me... Les gars Ça Les euh, panneaux suspendus C'est le truc qui m'a motivé à lancer cette série Madventure. Je vous jure que c'est vrai. C'est ça qui m'a donné envie. <rire> voilà, c'était ça qui... Et eh bah ben, heureusement que j'ai pas fait ça dès le premier épisode parce que j'aurais été complètement déçu et j'aurais arrêté la série. <rire> euh, les mecs Des mecs Les mecs les... Les, les, les mecs, les, les mecs ah ah ah la que le le Tout le monde s'éclate à la queue le le Allez je passe derrière maintenant Ah ah ah la queue le, le. <rire> ouais Attends on vient de farmer euh, 30 minutes dans le Nether alors qu'on pouvait faire ça en cinquième road et un bouquin Pourquoi il a perdu son métier Mais non c'est pas possible hein. Comment c'est possible Putain Ah bah nique ta mère C'est bon, c'est bon, ça m'a saoulé là Frère c'est bon C'est incroyable Putain Oh là là Non mais c'est trop les gars On a farmé pendant une demi-heure Il y avait un livre Fire Aspect dans le coffre frère Incroyable Oh le CD 13 on l'a pas lui je crois je sais plus Bon Oh purée le CD Oh on a le CD de l'Enaren Oh non suit trop Ah oh, ça c'est chiant par contre Ça c'est vraiment chiant Oh Oh! oh. Ça m'étonnerait parce que je le. Oh les boss Oh les boss Et donc ça vous savez on s'est fait chier à avoir ce truc là Dans le bastion Et bah ben maintenant regardez je fais ça Et maintenant j'en ai x2 Et là maintenant je fais ça x3 Et maintenant je fais ça x4 Et là les gars je peux me faire un full stuff netherite Voilà Ça c'est comme si j'avais fouillé 4 bastions Et no eh bien salut à tous, il est 16h, la Compagnie. j'espère que vous allez tous très bien, ici Mkolo on se retrouve aujourd'hui pour le 16 e 16 e c'est ça, épisode de Madventure, avec euh, pas mal de, de, de minutes finalement de replay du dernier live, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, comme ça, pour ceux qui ont raté un petit peu le live, vous avez, vous êtes un petit peu à jour. Et vous voyez directement derrière moi des Piagers, puisque, j'arrête pas de vous le dire, je me fais envahir par des Piagers, les gars, ce n'est pas des vannes. Ce pas des vannes, donc déjà, dans tous les cas, j'ai protégé, vous allez voir à l'intérieur de ma maison, j'ai fait beaucoup de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en off. Entre le live et aujourd'hui Sachant que, déjà dans un premier temps, vous avez vu ce qu'on a fait durant le live, on s'est fait plaisir Alors j'ai fait une épée mending, euh, fire aspect, etc euh, On a fait quand même pas mal de choses durant, durant ce live Et là en off, j'ai fait beaucoup de choses niveau décoration Donc je vais vous montrer Et donc c'est l'occasion pour moi de descendre et de fumer ces pièges. Du coup les murailles qu'il y a en haut, je vais pouvoir les enlever parce qu'elles ne servent à rien euh, Puisque dans tous les cas, je me fais envahir et que je suis en sécurité à l'intérieur de ma maison, n'oubliez pas le pouce bleu pour le soutien, le petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la rediffusion du live Les meilleurs moments, on a fait quoi 3 heures de live je crois Donc euh, voilà en 7 minutes ça a été résumé en début de, en début de, de vidéo donc. Alors regardez ce que j'ai fait déjà à l'entrée, c'est pas, hein. pas fini les gars, j'ai quand même bien avancé Mais donc voilà, j'ai un petit peu refait l'entrée Hop, ici j'ai fait tous les murs avec justement les petits panneaux euh, suspendus, la salle à mob ici, oh de l'armure en chainmail, alors hop on en profite, vous avez vu j'ai refait l'XP un petit peu, j'en profite pour réparer ma pioche Hop, voilà, donc je suis niveau 19 c'est plutôt pas mal, là on a tous les loot qui sont euh, ici directement, je vais les récupérer, Moi voilà, je me suis fait un petit endroit pour euh, hop, AFK et attendre que les mobs tombent euh, là je ne sais pas encore ce que je ferai, mais ça peut être un emplacement sympa Donc là on monte vous voyez j'ai fait tous les murs Ici euh, une autre sortie donc euh, secondaire que j'ai pas fini et que j'ai bouché pour la, pour la sécurité Enfin bouché c'est un petit bébé zombie qui peut passer mais c'est rien de bien méchant euh, Là j'ai laissé ouvert puisque c'est la ferme, bah voilà vous l'avez vu la ferme à bambou et canne à sucre D'ailleurs que j'ai agrandi comme vous pouvez constater c'est beaucoup mieux Donc on va y venir, regardez ça se passe ici, four à XP, usine à bambou. Donc à gauche, voilà ce qu'on a fait en live également. Donc la petite ferme à, à XP, et en fait ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne vraiment pour le coup. C'est juste que bon, je préfère largement reproduire les animaux parce que faire reproduire les animaux c'est chill, c'est sympa, et en plus ça marche très bien. Et donc là, voilà la ferme à, à bambou. Et on n'entend pas le. On n'entend pas le. <rire> on n'entend pas le maincart C'est bugué. Bref donc ça ouais, ça fonctionne super bien Bon du coup j'ai récupéré également des, des blocs que j'ai fait tomber Donc Voilà j'ai un petit peu décoré Je veux dire euh, décoré comment on refait les murs etc Là j'ai pas fini mais voilà comme ça c'est pas, ça fait pas moche Et puis là j'ai fait un petit accès Ici hop qui permet d'accéder euh, Derrière mais bon vous l'avez compris Il y a également donc euh, un accès hop juste ici Aux escaliers donc voilà Au moins tout est, tout est connecté tout est lié Ici le cratère donc j'ai pas fini les murs ici hein. J'ai pas fini les murs le cratère là Alors vous l'aurez compris j'ai dû casser Et j'ai pas fini hein. et ça c'est un truc de ouf hein eh vraiment et très... en plus j'ai pas cassé ma hache euh, Bon après unbreaking 2 Eh les gars tout le bois que vous voyez J'ai dû recouper du bois ici donc vous vous souvenez du grand arbre Mais c'est un bonheur les gars Ça ce truc c'est un bonheur Alors j'ai pas fini mais c'est un bonheur à couper C'est tellement relax ça part pas dans tous les sens Et c'est gigantesque je me suis fait 3 ou 4 stacks de bûches euh, et que Alors que j'ai pas fini jusqu'en bas Là ça doit faire au moins 1 ou 2 stacks ce qui reste Vraiment c'est un bonheur et en plus j'ai récupéré plein de pouces euh, Bref donc clairement on va se faire une cabane Au milieu du cratère avec un grand arbre géant comme ça Vraiment hein c'est clair, c'est clair, on va se faire une cabane dedans parce que c'est gigantesque à l'intérieur. Je pensais pas autant. C'est vraiment gigantesque pour le coup. Donc voilà, bon là j'ai toujours pas fini. Hop, Les murailles, donc je vais les dégager euh, ultérieurement parce que ben, pour le coup, euh, ça sert à rien. Je me fais quand même envahir. Je vais récupérer les pommes de terre. Du coup dans cet épisode ce qu'on va faire C'est un épisode chill parce qu'on a déjà Gaspillé entre guillemets 7 minutes à cause de la rediffusion du live Donc euh, j'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure Donc c'est vraiment un épisode à la cool où on va un petit peu terminer notre base Si je puis dire euh, Souterraine c'est à dire euh, Là où il y a les coffres vous savez que il ah, y a un endroit où c'est pas fini Et donc on va finir ça aujourd'hui histoire qu'on soit bien Parce qu'on va pas attendre l'épisode 50 Pour euh, terminer notre maison Sachant qu'entre temps on aura fait déjà beaucoup d'autres Constructions euh, donc, euh, donc voilà les potatoes C'est bon les patates Hop là, voilà, nickel. Euh, du coup, ah oui, et donc dans cet épisode aussi, on va faire le clan des abonnés, les clans des abonnés. Vous m'aviez suggéré, alors moi, ça me ça dérangeait au début parce que j'aime pas dispatcher les abonnés. Ça fait genre qu'il y a des abonnés qui sont supérieurs ou inférieurs. Du coup, les gars, c'est bien pour la blague. Donc, j'ai eu des idées. Déjà, vous m'avez suggéré de faire le clan des vieux loups retraités parce qu'il y a des abonnés parmi vous qui ont la quarantaine, la trentaine. Allez, la trentaine, on va dire déjà que, que c'est vieux. <rire> c'est cadeau. Non, je rigole, mais la quarantaine, ce sera le clan... Des vieux loups retraités, donc ce sera une niche avec tous ces loups-là, donc notamment euh, Théo Camino Seb, etc. Euh, et d'ailleurs, ceux qui veulent y aller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, j'ai récupéré des name tags du coup, hein, donc on va pouvoir mettre des noms. Il y aura le clan des modérateurs, il y aura le clan des subs YouTube. Alors, je vais pas faire les subs Twitch pour la simple et bonne raison que sur Twitch, c'est différent. Euh, avec les Prime, euh, ça va très vite, euh, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il y en a beaucoup qui peuvent s'abonner euh, euh, sur euh, Prime. Euh, l'amazon prime et puis d'autres qui peuvent enlever leur abonnement donc ça va être chiant par contre les subs youtube c'est quelque chose de beaucoup plus euh, lisse je veux dire c'est pas tous les jours que les gens se sub à ma chaîne youtube donc de manière payante et c'est un grand soutien qui m'aide énormément et je touche beaucoup plus de pourcentage d'ailleurs de commission donc voilà encore une fois c'est pas pour dire que il a des abonnés qui sont meilleurs que d'autres c'est pour ça que ça me gênait cette idée mais je trouve que c'est assez marrant donc voilà il y aura le clan des subs youtube et puis euh, on va voir si vous avez des idées de clan à faire N'hésitez pas, voilà, comme ça c'est assez euh, assez sympathique Allez, donc là, ce dont je vous parlais Les amis, c'était donc euh, Bel et bien euh, d'ici, hop Terminé là, parce que c'est catastrophique Enfin, c'est pas que c'est catastrophique C'est que euh, c'est pas fini, et donc c'est absolument euh, Absolument terrible, d'ailleurs Je vais récupérer, hop là, pour réparer ma pioche Un petit peu tout ce que j'ai fait euh, chauffer Voilà, ça permet de faire euh, de l'XP D'ailleurs, je vais en profiter pour faire cuire les patates Là-dedans, non, ici, ah je sais que j'ai ma machine En bas, mais, Ouais, ah, vas-y la flemme La flemme de ouf, hop, et je récupère Bon, je range les coffres et on s'occupe d'ici Et d'ailleurs, petite parenthèse, on est passé sur la dernière snapshot Donc la 23W06A Qui ajoute pas grand chose En vrai, pour notre survie Mis à part le fait qu'il y a des... Alors, si c'est un truc nouveau, c'est les particules quand tu écoutes un CD La preuve, voilà d'ailleurs, on a mis une jokebox ici Et on a d'ailleurs le CD de Lena Ren, Vous avez vu, c'est incroyable Et du coup, hop, voilà Il y a ces particules de musique n'y avait pas avant voilà tout simplement c'est une superbe Nouveauté c'est une superbe musique ça également D'ailleurs j'aime beaucoup je, je l'ai dit dans le live Maroon 5 pourrait euh, chanter sur cette euh, Sur cette musique très clairement donc voilà Donc ce qu'on va faire les amis on va s'occuper d'ici Moi l'idée vous le savez dès le départ c'est que je vais faire une Baie vitrée euh, une baie vitrée justement euh, vue sur euh, Sur euh... Oh, je crois qu'il y avait encore un piègeuse j'ai cru qu'il y avait encore un pilleur. Faut que j'arrête de, de, de parler à l'anglais là. C'est un truc de ouf. I'm, I'm an Englishman in New York, you know. <rire> Donc, bref, on va faire ça. Donc là, tout simplement, on va faire euh, le sol euh, ici. Et on va faire une grande baie vitrée. C'est vraiment... Cet épisode, il est chill. Hein. Cet épisode, il est vraiment tout con, tout rapide. Mais voilà, c'est un petit peu l'épisode de transition pour les suivants. Hop, On n'oublie pas évidemment de rajouter des petits euh, cracked euh, crack stone bricks, ça rajoute un petit peu de, de relief, même si en soi c'est un petit peu du coup de, de la casse hein, finalement, c'est-à-dire que le sol est mal entretenu, mais vous avez compris, ça rend toujours sympa sur, sur Minecraft. Alors là, je suis en train de, de réfléchir pouvoir pour faire peut-être une baie vitrée euh, de couleurs, mais c'est vrai que là le problème c'est que comme il n'y a pas spécialement de couleurs dans ma base, je trouverais ça un petit peu con euh, de casser, enfin je sais pas, il faut essayer, mais tu vois du colorant jaune par exemple, est-ce que ça rendrait bien A pour faire rappel à, ce, à cette couleur-là ah oui vu que c'est un peu clair, il faudrait ouais, une couleur un peu claire parce que si on part sur du vert, je trouve ça naze. On est déjà dans le vert, autant on va en prendre de la glace euh, normale tu vois autrement, autant voilà autant laisser la couleur de base. Mais je me dis peut-être que du jaune c'est pas mal. Sinon il y a ça, ça fait quoi euh... Ah oh p****, de... pardon mais quoi Non non attends, oh je me suis chié dessus. Je... Attendez il vient d'où là Non c'est pas normal ça. Il vient d'où Il vient d'en bas j'ai eu la peur de ma vie Ah oh ouais mais j'ai laissé ouvert Bah oui bah ça sert à quoi de faire des protections oh, oh my god Oh my god la frayeur de ma vie Mais vraiment hein <rire> Oh non j'ai eu si peur J'ai eu si peur vraiment Alors attendez ça ça fait, ça fait du colorant blanc Eh hey, attendez Alors j'ai peur que ça suffira pas mais Oh, j'ai eu si peur, non vraiment j'ai mal au crâne, voilà je vous le dis j'ai mal à la tête vous, vous, vous me croyez ou pas mais j'ai mal à la tête Voilà euh, ah, J'ai mal à la tête, je vois, je vois flou Je suis en train de faire une baisse de tension les mecs <rire> euh, Comment on fait Comment on fait pour faire un... Pour colorer ça Ah bah voilà, light grey, ah si la light grey c'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Et alors là en plus ça fait de la baie vitrée Et moi je me suis dit, regardez ce qui peut être sympa C'est que faut... j'aimerais bien mettre une... Est-ce qu'on met une porte ou pas C'est ça la question. Est-ce qu'on met une porte ou pas Non, on fait une vraie baie vitrée, on met pas de porte. Je pense que euh, je pense que, que c'est beaucoup mieux. Euh, et en fait, on pourrait faire un toit. Voilà, vous voyez un peu dans, dans ce. Ouais, exactement. Alors, <rire> je, je, je parle, je me réponds dans ma tête. Donc, vous savez pas ce que je dis. Mais je pense que vous avez capté ce que je veux faire. Euh, et donc, c'est plutôt pas mal. Oh, vraiment, j'ai eu trop peur. Hein. Oh, j'ai eu si peur. Non, c'est trop. Haut. Ça, c'est trop. Haut. Et en fait, dans l'idée, c'est de faire en, en toit descendant. Euh, oui, bah du coup, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors l'idée, ce serait de suivre le schéma comme ça là. On va essayer. De hein. toute façon, ça mange pas de pain. Oh, oh, oh. Attends, ne bougez pas. Moi, je dis, il se passe quelque chose. Non, alors tu me respectes Voilà. Moi, je dis, moi, je dis comme ça, il va se passer quelque chose. Alors j'insiste, hein, il faut me, me respecter Voilà, je pense que ça peut être pas mal Je pense que ça peut être pas mal du tout Ok Ok En pente descendante comme ça tu vois Hop Hop Ok, donc là évidemment il y aura euh, notre, notre mur là en, en Comme ça Et du coup là on va faire une genre baie vitrée euh, attendez on va on va tout casser on va remettre à niveau ici donc ce qu'on va faire on va mettre directement là hop on va mettre pareil une bûche comme ça tac on va faire une traverse euh, du coup euh, la traverse euh, plutôt plutôt à la hauteur du dessus ici là je casse là hop parfait une traverse comme ça et du coup alors j'espère que ça fera juste pas trop parce que hop non en vrai je pense pas que ça, que ça fasse trop et là ça va me permettre du coup de remettre à niveau le, le plafond là Il euh, y a juste là que ça va poser peut-être souci. Non c'est bon parfait Parfait parfait Comme ça ça me permet de, de mettre à niveau et ce sera bien plus simple pour mon pour mon pour mon toit là Je sais pas comment on appelle ça le. Comment ça s'appelle v... bah, Moi j'appelle ça un Velux. <rire> bah du coup on va pas faire un vrai Vélux, hein. je veux dire euh, on va juste faire une baie vitrée devant parce que ça va être trop complexe hein, sinon. Mais bon vous avez compris euh, Vous avez compris l'idée et comme ça là ça va permettre de, de camoufler de ce côté là dehors. Et du coup la baie vitrée Bam et on va la mettre Alors moi c'est vrai que je suis un peu déçu parce que je la voyais plutôt comme ça avec la belle vue Mais le problème c'est qu'après ça ferait trop Donc euh, j'ai pas le choix de la mettre à ce niveau là grand max euh, Au pire je terraformerai euh, Je terraformerai je pense donc on va partir sur quelque chose comme ça, on va bien voir ce que ça va donner de toute façon. Euh, bon j'ai pas de silk touch malheureusement, on va essayer de faire la hauteur juste au dessus, ce serait juste parfait et puis au pire on, on réaménagera un petit peu comme, comme il faut. Ok bah déjà à ce, moment -là, à ce moment là en fait on va casser ça et on va mettre des bûches, hein. on, va rester cohérent dans, on va rester cohérent dans notre machin et ce sera bien mieux comme ça. Et là, vous vous dites, ah, M. Kolo, enfin tu fais quelque chose de bien. Parce que depuis tout à l'heure, tu fais des trucs bizarres. <rire> voilà, ce sera déjà bien mieux. Est-ce qu'on fait une traverse sur le dessus En vrai, de vrai, euh, non. Euh, pour le coup, non, ça ferait vraiment de trop, je pense. Par contre, ce qui peut être pas mal, en effet, c'est de faire ça comme ça. Vous voyez Et puis finalement, euh... voilà, c'est bon. On va avoir le, on va avoir le... le coup de main, là. Bah en fait le problème c'est pas ça c'est que je vais trop haut Alors que en fait dans le potentiel Le potentiel est haut mais le problème c'est que mon toit de toute façon il va pas plus loin que là Donc c'est débile de faire l'idée que je voulais faire Donc au final le machin va être carré mais c'est pas grave Mais c'est juste que euh, j'imaginais ça différemment Alors en fait ce qui se passe Si vous voulez C'est que là en fait bah oui c'est complètement con Donc là on va juste reboucher le toit On va bien voir par la suite Voilà là on est enfermé on est bien d'accord Ok superbe là on est enfermé Bon, là, il faudra faire les murs, on verra comment on fera. Euh, bah, là, on peut faire une porte en fait. Là, on pourrait. Eh, la porte dont je demandais. Alors, on va juste reboucher, bon, avec de la cobble, hein, mais. Vous inquiétez pas, ça se verra pas, et on rendra ça bien. Là, on va pouvoir se faire une... un petit chemin. Magnifique. Là, on va pouvoir se faire une petite sortie avec une porte, parfait. Ok, nickel. Euh, donc voilà. Donc, ça, on verra comment on fera. Donc pour l'intérieur là en fait c'est bon et c'est même très bien, Oh c'est même très très bien. Et là comme dit rien ne m'empêchera de terraformer là euh, pour voir un peu mieux à l'intérieur du cratère. Là en plus on a la vue sur l'arbre et tout, mais non mais c'est génial. Maintenant c'est l'extérieur qui me pose un peu souci. Et hop Voilà Qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas. Je sais pas si c'est pas mal en vrai. Euh, si, mais si en fait c'est pas mal. Alors est-ce que finalement ça ce serait pas le truc qui fait un peu con Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, ah si peut-être voilà. Bah, là ça rend plutôt pas mal je pense. Après il faut se dire on pourra rajouter de la végétation par dessus. Mes frères, regardez Je me fais envahir Je me fais envahir Mon ref Mais je vous le dis que je me fais envahir, c'est pas des blagues. Donc euh, vraiment, mes murailles ne servent à rien. Euh, mais bon, voilà. Donc euh, voilà un petit peu pour, euh, pour l'idée. Je pense qu'en vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On rajoutera peut-être un arbre, des petits arbustes, des petits trucs. Si vous avez des idées pour... Euh, voilà, peut-être, je sais pas, pour rendre ça plus mousse je ne sais pas. Euh, bah, Je suis preneur, mais en tout cas, j'aime bien l'idée. J'aime vraiment bien l'idée. Alors là, je vais avoir un petit souci... Euh c'est-à-dire qu'ils vont venir me faire chier Donc je vais directement mettre des portes Oh non Oh non Je vais vite mettre les portes On s'en fout que ce soit pas les portes qu'il faut Il faut qu'on se mette en sécurité Il euh, y a des pièges partout C'est un truc de ouf On peut pas être tranquille ici C'est pas vrai Bon on va les dégager là hein. On va les dégager Ils sont où Ah oui d'accord ah, ils sont... Eh c'est bien, ça, ça les... eh, bienvenue chez moi Bienvenue Je vous accueille comme il faut moi ici C'est la maison du bonheur Ah le cochon Et voilà Et du coup j'ai la... le bad omen Donc ça veut dire qu'il va de nouveau y avoir un raid si je vais dans un village Et j'avoue j'ai pas spécialement envie Bon voilà est-ce que vous pensez que si je dispose euh, Ces trucs là un peu partout autour de ma base Est-ce que vous pensez qu'ils vont plus venir Ou est-ce qu'au contraire justement ils vont moins venir Je sais pas mais je pense que Parce que j'en ai beaucoup de ça bah, Je vais vous montrer, on peut rentrer par là de nouveau dans ma maison Ça c'est chouette, c'est vrai que maintenant il y a plein de chemins Pour accéder à ma maison et ça, ça ça fait plaisir Et donc si je ferme bien les portes je suis vraiment en sécurité Et donc regardez, hop j'en ai 7, 8 Aïe aïe aïe aïe c'est un truc de ouf Bref les amis, ah je suis content Je suis content ça va être vraiment chouette ça va être vraiment chouette J'espère que vous avez kiffé cet épisode Si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu Le petit commentaire Et l'abonnement très important On se retrouve très vite pour le prochain épisode Vos idées pour les clans des abonnés N'hésitez pas à mettre vos pseudos Puisque j'ai 4 name tags les amis Juste ici Donc vous mettez vos pseudos Et je sélectionne parmi vous 4 pseudos Mais vous inquiétez pas Tout le monde aura sa place Ne vous inquiétez pas Bon les amis à très vite C'était Mkolo plein de bisous Ciao tout le monde Wouhou